Et salut tout le monde, c'est Shiren. On se retrouve donc pour euh, la suite de State of Decay 2. On en était resté, on avait fait quelques une ou deux missions, on a fait un recrutement et on avait passé notre véhicule en véhicule lourd. Dans l'épisode précédent, excusez-moi, qui était l'épisode de 5. Et là, je crois que c'est le 6, si je dis pas de bêtises. Donc, on va continuer tout ça. On avait changé euh, les persos, les autres étant épuisés. On avait recruté euh, ici, oups, il y a un freeze. Pas bon, parce que je suis au, en train d'upload des vidéos sur YouTube en même temps. Donc là, le PC, il dit, euh, tu en fais trop. Donc, on avait recruté ici, en face de nous, Zip, qui était venu nous voir euh, dans notre... Euh, dans notre base et euh, elle n'a aucun métier donc euh, comme je vous avais dit moi celles qui ont des métiers ou ceux que je garde je leur mets des tenues comme ici et euh, sinon ben, je leur en mets pas comme ça si je trouve mieux ben, elle je lui demande de partir et puis euh, je prends un autre qui aurait un métier qui peut nous nous apporter des choses dans la base donc dans cet épisode on va regarder déjà au niveau de la map euh, s'il n'y aurait pas euh, une base un petit peu plus grande dans le sens où on est 8 maintenant et qui serait intéressante. Alors, sachant qu'on n'a pas tout exploré, il peut y en avoir une, mais on ne l'a pas vue. Alors, ici, il y en aurait une. Euh... On est 8, c'est pour une base de 5. Et il me semble que j'avais fait le tour de la map dans un autre épisode et que je crois que c'était la meilleure base de cette map. Euh, ah, il y a celle-là. Alors, on pourrait aller y faire un tour avec un coup de voiture, voir ce que c'est que cette que base. Bien qu'elle, elle veuille faire, on fera d'abord l'infestation, euh, qui est juste à côté là. Et euh, on, on va aller voir cette base là, alors je crois qu'elle est tout à fait là-haut. il y a des WC, des lits abrités, c'est le centre commercial barricadé. Avoir, euh, parking, une école de taekwondo, hein, tiens, cuisine haut de gamme, salle d'urgence, lavomatique, qu'on peut enlever. Il y a trois grands emplacements extérieurs. Une elle peut être intéressante euh, et on peut, on peut même se l'attribuer tout de suite puisqu'on a 3762 points et elle en demande 1750. Donc, ce qu'on va faire, on va faire l'infestation qui est juste en face et puis on va, euh, histoire de valider la quête, et on va, euh, c'est celle-là qu'elle veut, ouais. Et euh, ensuite, on ira voir cette base, voilà. Euh, donc, sachant, il oh, y a des frises, euh, sachant que, euh, ben on part avec quelqu'un qui n'a ben rien dans son sac puisque maintenant on ne peut plus changer de personnage surtout quand c'est des missions. Donc on va voir ça de plus près. Allez, on va aller déjà faire notre infestation. Il faut qu'on trouve aussi des matériaux. Euh, parce qu'on en a presque plus. Donc on a ici notre... donc c'est une qui parle à la radio ici on a notre nouveau véhicule hein, euh, donc blindé ce qui va nous permettre de, euh, bah, de, de, de, de de résister un peu plus alors euh, par contre le coffre est plein donc on va vider ça, j'ai pas pensé à le faire je m'en excuse donc euh, hop hop on va le mettre dans celle là hop euh, Ça. Bah, on va aller le mettre directement là parce qu'on en a plus niveau matériel alors qu'on en trouve bon, je pense que la vidéo a fini de se upload sur euh, sur euh, youtube c'est un petit peu plus fluide j'ai voulu faire plusieurs choses en même temps bon, le, le pc il pas aimé il a pas aimé bon alors hop euh, hop hop hop hop où c'est que c'est ce truc là déjà c'est pas une infirmerie mais alors, euh... mais alors euh, on sait que je vide ça déjà dehors ah oui il me semble que c'est dedans que je l'ai serais-je gaga peut-être allez savoir non c'est pas de, dehors hein. c'est bien dedans normalement hein, que je dois vider mon mon sac, mais ça me l'a pas affiché c'est chelou métallurgie salon amélioré ok bah, dépôt de matière première voilà pourquoi tu m'as pas mis le rond orange hein, sur brillance le vilain jeu Alors, on a des refrises <coughs> pardon excusez moi ça change pas toujours une bronchite Pourquoi je suis allé reprendre Mais je suis bête. Hein Pourquoi je suis allé reprendre un véhicule où je stocke les affaires C'est n'importe quoi ce que je fais là. Alors on va hop remettre ça là-dedans. Euh, C'est notre véhicule qu'on doit vider, pas celui-là. Je suis à côté de la plaque. Euh, alors hop une nourriture. Je crois qu'on en a besoin. Hein euh, si je me trompe pas. Ouais, on en a besoin. Donc on va aller le placer. Euh... Ah, la nuit tombe, chiant J'aime pas trop euh... jouer de nuit. Vous connaissez mon sens de l'orientation? <rire> ah. Catastrophique! Euh, donc, euh, ben, je sais pas. Euh... En tout cas, elles ont l'air bien contentes. Euh... Ça. Ça. Euh... Elles ont l'air de bien s'éclater sur la tour de guet qu'on a construite dans l'épisode précédent. Là, le petit salon qu'on a rajouté. Ça, ça, ça, fait, ça fait gros bordel quand même, hein. On va aller voir cette base. On va d'abord faire l'infestation. Et non pas la... Je cherche les mots. Parce que je réfléchis en même temps. Euh, non pas... Euh, on va faire l'infestation. Et... Euh, on verra après pour un cœur de peste. Euh, mais euh, je le ferai avec les... Euh, mes tests, là. <rire> Celles que j'appelle les tests. Euh, hop. Euh, ça, je garde. Non, ça, non. Tac, tac, tac, ça non. Ok, on verra si on aura le temps de faire un cœur de peste dans cet épisode. Alors, toc, euh... toc, toc, toc, c'est à 102 mètres. Allez, c'est parti. Donc ça, moi, je ne m'embête pas personnellement. Je fais comme dans le avec la voiture, je tue tout le monde. Et après, on ira voir la base, mais de nuit, euh... comment dire, c'est chaud D'autant que vous connaissez mon GPS hein, personnel dans ma tête. Je ne me retrouve jamais. Ah, oh. Même avec une boussole, même avec une carte, c'est catastrophique. C'est une horreur. Donc, euh, faut pas m'en vouloir. Là, j'ai pas envie de me bloquer. Ah mais il n'y a pas qu'un screamer apparemment. On était près de l'infestation. Ah, il y, y a un sauvage. Ah, je me suis bloqué. Quelle andouille. Alors, dans des cas comme ça, c'est... À se débloquer Mais calme toi sur ma voiture toi tu vas me casser voilà. lui comme ça il a fermé sa bouche pas l'autre je sais pas où passer le sauvage en cela je les aime pas du tout Ah oh, oui, il est le hurleur là, le screamer. Allez, viens, je t'y pépère, viens. Viens à moi Oh, je l'ai raté. Wow Je l'ai raté complet. Il faut que j'arrive à la voir, hein, parce qu'il va me un... ramener Ça tu la boucles, toi hop Et hop, bon, ben, c'est rebloqué une nouvelle fois. Allez. Ah, 45 secondes. Bon, on peut peut-être se défaire cela pour le piquer. Ouais, mais je serais bloqué quand même avec le véhicule. se les faire parce qu'elle m'énerve. Ok. On va en profiter pour fouiller. On se débloquera après. Tant qu'à faire. Ici. A... Un tracteur mais Non, non, non. pas vu. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau De beau, de beau, de beau Alors dans le sens où j'ai un GPS d'un poisson rouge. Euh, je pense qu'il vaut mieux que je me dirige vers la base avec.. Euh, quand, il va, quand le jour va se lever. Donc on va fouiller un petit peu, on va essayer de trouver de matière première. c'est vrai que si la base là-bas est plus grande et qu'elle est bien faite, c'est surtout ça. Le côté. Euh, le côté des bases, où il y en a, elles sont grandes, mais alors c'est un véritable foutoir. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas détruire. Et qui ne nous sont absolument pas utiles. Donc euh, toutes les grandes bases ne sont pas pour autant meilleures que celles qui sont un petit peu plus petites. Donc ça c'est à voir. Euh, donc il faut aller sur place pour ça. Il faut évidemment buter tous les zombies qui sont autour. Et puis euh, bah, la visiter, regarder, voir. Et puis si c'est bon, bah, on déménage. On déménage. Vu qu'on est 8, on déménage. Non, mais les signales mystérieux ne, ne m'intéressent pas pour autant pour le moment. Euh, D'autant que l'autre n'a pas de... N'a pas de... Avec elle, de, de, de quoi faire euh, un signal mystérieux ici Je vais me faire buter. Je sens que c'est pas la chose à faire, euh, mais on va aller voir. On va remonter dans la bagnole. Donc je voudrais monter. Est-ce que je vais pouvoir remonter là-dedans Ouais. Voilà. Et je vais me débloquer. Donc évidemment, quand vous êtes débloqué, vous allez dans votre inventaire. Vous allez ici à la radio, comme vous m'avez vu faire tout à l'heure. Et vous avez ici bloqué. Vous cliquez sur bloquer. Et hop, vous attendez. Vous bougez pas. Ça va vous débloquer le véhicule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tout neuf, tout beau. Euh, donc, la lumière, si possible, déjà que... Alors, j'ai dit qu'on allait euh, là-bas. Donc, il faut que je prenne la route euh, sur ma gauche et la première à droite. Et ça fait un long euh, zigzag. Ouais. Je sens que, que, que ça pue, ce truc-là. Mais bon, on va on va le faire. Si je casse pas tout de suite la voiture Très bien, et là à droite, donc oh la la, Shirelle qui conduit, c'est une cata. Hein. Bon, après, c'est des vrais savonnettes, hein. c'est pas pour me dédouaner, mais ce sont des vrais savonnettes. la mastodonte en plus, hein. super! Euh, donc, c'est vers le c'est vraiment ça. Elle veut m'amener vers le mastodonte. Je crois pas que c'est une super idée. l'affaire faire. Oh putain. Ah j'ai un sauvage, un mastodonte, vas-y quand ils me mettent la totale. Oh On se barre. Je savais que ça puait cette mission. Pas que, mais je n'aime pas les mastodontes. D'autant plus que l'autre n'est pas armé. Donc euh, on va aller jeter un œil donc à cette base là-bas. Ça m'intéresse quand même un petit peu plus pour l'épisode. Non, non, tu vas coucher. Allez. On va aller voir cette base. C'est dans l'autre sens ou c'est moi qui hallucine la flèche de l'autre côté. <coughs> oui, effectivement, je passe pas dans le sens. Ouais, je suis un peu bourrin, hein, quand même. Hein. J'avoue, j'avoue. Le côté féminin ressort bien. Il a eu lui, mais non. Il ah, y a un paquet de mastodontes là, hein. là. Faut que je prenne à droite. Oups là. Il euh, y a encore des bugs dans le jeu. Hein. Euh, même s'ils ont amélioré le graphisme, il y a quand même encore pas mal de bugs, ce qui est un petit peu dommage. que ce soit toujours le fait que j'ai quelque chose qui tourne. Elle sera peut-être plus pratique d'accès aussi. Euh, faut voir. Faut voir. On y va. On verra ce que ça donne. Si ça se trouve, elle ne va, va pas me plaire. Mais <coughs> on restera où on est. Mais à ce moment-là, on changera de map. Euh, parce que la zone n'est pas vraiment... Euh... Enfin, ici, je trouve pas cette map super extraordinaire par rapport aux autres. Euh, J'aurais peut-être dû faire gaffe quand je l'ai choisi. Euh, donc, d'accès. Donc, vous, déjà, on fait en sorte que vous soyez plus là. Donc, ça serait celle-là. Ça me, ça me dit absolument rien. On va se mettre là. On va aller voir dedans. Ah, bah, si à deux on l'a pas eu, à trois alors hein Voilà comment faut faire, lui décapiter la tétoune. Alors. Ici, il y aurait apparemment. On va se débarrasser des, des onjons qui seraient dedans. Donc, pour pouvoir l'avoir, il faut vraiment qu'on ait vu toutes les pièces. Sinon, on ne peut pas se l'attribuer. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'elle qu peut ne pas, ne pas être mal. Il y a une salle de sport. 5 sur 9. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pas vu Il y a un truc que j'ai pas vu par là. Par contre, je ne sais pas si on a un garage, hein, mais on va pouvoir se le faire, je pense. On a ici un étage. Il nous faut absolument un garage, hein, de toute façon. Ici, il y a quoi <coughs> Ici, il y a la radio. Ok. La laverie, je crois qu'on peut la casser, si j'ai bien lu. La cuisine, ici, euh, une salle de repos, on dirait. On re-regardera. Et là, il y a une pièce qu'on a ratée. Et je ne pas trop où c'est. Ici, peut-être. Oui, voilà. Bien. Ok, on va regarder sur la carte, donc. Alors, euh... ah ben, je ne peux plus le voir maintenant. C'est con. Euh, Zoomer, objectif précédent. Non, non, non. Je n'arrive plus à voir. Euh... Si je dé. Ouais, voilà. Alors, euh, on a laissé des employés qui vont servir à rien. Euh, de lits abrités. Trois parkings, une école de taekwondo, cuisine haut de gamme. Alors ça, on peut pas les casser. Hein. Donc, l'école de taekwondo, on ne peut pas le casser. Cuisine haut de gamme, salle d'urgence, lavomatique, on peut le casser. Et grand emplacement extérieur, il y en a trois petits emplacements extérieurs. Euh, il faudrait que j'aille ici, là. Hein. Voir... Euh... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai un petit peu peur euh, si on n'a pas le garage. Hein. Euh, une fois absolument le garage. Je pense que dehors, là, on a la possibilité de le faire. Euh... Ici. On a la possibilité de voir assez loin quand même. Euh... Je voudrais aller euh, voir si on a... Euh, on a quoi là À côté. Un réservoir d'eau. On s'en fout, on en a déjà un. Il euh, y a un véhicule. Ici, là. Il faut que j'aille voir là quand même. Euh, ici, apparemment, je l'ai fait. Ici. On va y aller à pied, c'est juste à côté. Parce que la base n'est pas trop dure à trouver euh, pour les véhicules. Parce que j'aime pas avoir les trucs en montagne, hein, en hauteur, etc. Donc, non, ça n'a pas l'air trop chiant. Par contre. Ah ouais, mais je vais être obligée de faire un aller-retour. C'est ça l'embêtant. Pourquoi Parce que, en fait, les autres véhicules que je n'ai pas euh, sur les places de parking, on, a, on est en fin de map, en fait. Donc. Euh, Euh, comme je n'ai pas garé les autres véhicules sur les places de parking elles ne vont pas me suivre donc ça va être galère galère euh, il faut d'abord que je revienne à la base que je range les voitures correctes et que je revienne en prendre possession donc on va faire ça j'espère en tout cas qu'on aura, euh, qu aura le, le, le, le garage j'espère Alors, cherchons ce point d'inspection euh, ici. C'est pas un pestiféré. Hein. Non, on fera pas un avant-poste ici si on prend la base. On va monter. Bon, je ne suis pas le marchand parce que ça concerne le pack, etc. On trouverait des objets euh, du pack euh, qui est actuellement euh, pour le mois de décembre qu'on a vu dans l'épisode précédent de la mise à jour. Donc, pour le mois de décembre, avec les nouveaux, euh, le nouveau pack, euh, les nouveaux packs qu'on peut trouver d'armes, etc. Donc, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse là dans le, dans le let's play. Donc, euh, c'est pas grave si je l'ai raté. Donc, on a euh, des points qu'on n'a pas vus. Ici, euh, il ici, y en a un autre là. Ok, et il y en a notre ici. On n'a pas tout fini. Il y en a, oh ouais, là-bas. Il y en a là. Et il nous en manque tant qu'on n'a pas... Euh, le petit message qui dit qu'on a tout observé, c'est qu'on en a raté. Alors, on va s'avancer. À euh, moins que ça aussi l'ait changé dans la mise à jour, qu'on n'ait plus le petit message qui dit tout a été... Euh... Parce que là, je vois... Ah si, ai... je l'ai vu. Là, voilà. Ok. Donc, il faut qu'on revienne à la base, euh, qu'on mette les voitures correctement avec tout euh, tout ce qu'elles contiennent hein, sur les places de parking revenir ici avec la nôtre et euh, effectivement ben euh, changer de base et on va croiser les doigts très fort euh, pour qu'on puisse se construire le garage sinon on va être dans la palade. alors Ok, donc on va retourner à, la, à, à notre voiture. C'est pas là du tout. Vous voyez, quand je vous dis que je n'ai absolument pas de, de GPS dans la tête, on va retourner à notre voiture qui est là. pas là. Donc là, il y aurait quoi Une pharmacie apparemment Non, une épicerie apparemment. Euh, je sais pas, je n'ai pas bien vu. Ouais, à manger, quoi, en fait. Donc on va vite retourner. Oh, pourquoi j'ai pris un euh, docs. Je me trompe de bouton, ça m'agace. Ok. Donc là on est au bout de la map en fait hein. ici j'ai l'impression hein. donc on va mettre ça dans le coffre on aura fait une bonne pêche quand même hein. euh, si, on, si on trouve une bonne base hop et puis on retourne à la base alors qui est qui qui, qui, qui, qui euh... et après on va s'occuper des cœurs de peste hein, parce que là on est quand même bien dans le caca je euh... nope. n'ai pas réussi à mettre le, le pointeur dessus euh... voilà on revient là Je pense pas que là on devrait être embêté, c'est la fin de la map. Euh... Quoique ça veut rien dire. On a une horde à gauche, on s'en fout. portière, bizarre, bizarre, bizarre, alors on a la base, là. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre nos véhicules ici, il va falloir réparer, ils nous ont pété la portière, j'y crois pas, alors euh, on va mettre cette voiture correctement sur une place, de façon à ce qu'elle nous suive, l'autre là-bas on va remplir au max notre euh, notre voiture à nous au cas où on ne sait jamais Vous voyez ces voitures là sont pas très pratiques parce que alors qu'il y a une place devant hein, ils se mettent automatiquement derrière et quand les zombies attaquent ils se font choper donc euh, quand on roule c'est pas top top top vraiment qu'elle soit bien garée si on veut qu'elle suive ok donc dans cette scie on a quoi Alors, des munitions on va les mettre dans le nôtre <cười> ensuite on va prendre ça et ça au niveau du plein on va le faire J'avais pas un sac à dos avec. Euh... J'avais un sac à dos avec. Euh... Voilà. Ouais, mais pour l'instant, désolé, quitte à me mettre. Euh... Voilà, tant pis. T'as besoin de mon aide, mais nous on bouge pour l'instant, donc euh, tant pis. S'il faut qu'on s'affronte après, on s'affrontera. Mais c'est euh, ma communauté avant vous. Euh, alors, on va aller poser ça. Voilà, ici, on va poser tout ce qu'on a, alors c'est-à-dire ça, ça, tout ce qui nous sert pas en fait. Euh, ça, hop, Ok. on va regarder si on peut charger au cas où on perdrait un véhicule, bon, fait enfin, il n'est pas perdu, mais il faudrait revenir à la patte. Euh, pour pouvoir venir le chercher, ce qui serait assez dommage quand même, dans le sens où c'est la rouge, euh, ouais, je ne sais pas trop. Hop, on va mettre celle-là dans la nôtre, on va mettre tout ce qui est... Euh... Dans celle-là, il y a un sac de matériaux, on va le mettre dedans. Celui-là, on va le mettre dans la base. Alors, on, peut, on perd du temps à l'émission qu'on nous demande à côté. Donc, comme on les aide pas assez vite, ben ils sont pas contents. Et le problème, il est qu'on se les met à dos après. Donc, euh, le problème étant qu'après, il ben, va falloir qu'on les tue. S'ils deviennent hostiles, il va falloir qu'on les tue. Mais bon, tant pis. Hein. C'est ch... un petit peu chacun pour soi. Donc là, quand même, on va regarder hein, euh, combien on avait. Au niveau de la base, je n'aurais pas à faire une bêtise. Hein. Euh, donc, on avait une, deux. On avait là, le station l'énorme réservoir de carburant incorporé. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on y gagne. Je pense qu'on y gagne. On va regarder. J'espère, j'espère. Si je fais une bêtise, mais tant pis. On fera avec. Alors... Ici, on prend ça. On n'aura pas la réserve de carburant là-bas, c'est sûr. Donc là, vous voyez, eh on se fout des gens à dos. Euh, hostilité, parce qu'on va pas les aider tout de suite. Ils ont claqué des doigts, il faudrait y aller. Mais notre organisation reste quand même primordiale et la plus importante. Donc, euh, pourquoi perdre du temps Risquer que ils soient mécontents parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'on est à l'étroit. Euh, donc, autant prendre une, la base la plus grande hein, de 8 personnes. Hein. Je pense pas qu'il y en ait une autre. On va regarder, mais je ne pense pas. Il n'y en a qu'une de 8 par map. Euh, donc, ici, euh, elle, est, elle est habitée. Euh, non, je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'il n'y a qu'une. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a qu'une pour huit personnes. Voilà. Ouais, C'est ça, là-bas. Là ouais. Donc, on va se remettre. Ici, des manches, je clique jamais sur le bon bouton. On va se remettre le point là-bas. On s'en fout, tant pis. Si on s'en met à dos, bah, écoutez, ils sont, on, on les tuera. Ça fera de l'animation. Allez, on va continuer à décharger au cas où. Parce que si ça se trouve, euh, ben, on pourra. ça un est vide. Ici, euh, munitions. Ça fait monter mon cardio. Hop. Quitte aussi à en garder un sur moi, hein, C'est pas gênant. Non ici ici il y a pas mal de trucs on va voir si on peut caler tout non, non c'est pas celle là Donc, moi, je pourrais prendre, par exemple, sur le dos, ceci. Niveau munitions On est à 21. Euh... Pour réfléchir, parce que si je le mets dans, le, dans la base et que... Ah, je suis foule Je vais basculer sur elle What's up I'm right you. Voilà. et euh, je continue avec du moins le temps euh, de voir ici donc euh, euh, l'essence 22 hmm. prendre sur nous euh, je vais tenter d'en mettre un dans le... J'espère qu'on ne va pas le perdre. Ah oui, c'est comme un déménagement dans la vraie vie. Ça, ne s'improvise pas. faut calculer. Quitte à décevoir... Ça passe. On n'a pas, on a pas la, la, le stockage full. Donc, bon. euh, Je ne suis pas sûr qu'un troisième passera. On va essayer. Non, c'est bon. Ben, on est bon. <rire> on va donc déménager la base. Ça m'embête un petit peu, je vous le cache pas. Mais bon. Là, c'est un petit peu chiant pour trouver la base. Honnêtement, c'est... Euh... C'est caché, c'est dans les montagnes, c'est. Euh... Hop, ça je garde sur moi. Allez, ben on est parti. On va aller retourner à notre base là-bas. Et on va croiser les doigts que je ne fais pas de bêtises. Du fait de changer de base. Déjà, je me rebloque. Tout va bien. Hein? Heureusement que la touche déblocage est là, hein? je vous le dis. Surtout pour moi. Ils ont dû se dire avec elle, il vaut mieux une touche déblocage parce que, vu la bourrine que c'est, elle se bloque toutes les 30 secondes. Ok, donc vous m'avez reposé où C'est juste pour savoir. Donc ici. Là, on est quand même près de, <rire> de beaucoup de choses, mais bon. Je pense peut-être que c'est pas plus mal qu'on prenne la grande base. Vous me direz dans vos commentaires si pour vous j'ai fait une erreur. Ou pas. Après, bon ben le truc c'est que si on veut rebouger, il faudra euh, qu'on gagne des points de réputation et puis qu'on puisse euh, ben, revenir à celle-là si. Je pense que c'est un bon endroit. Bon, certes, un petit peu à l'écart. Hein. Mercredi. Il y a quand même pas mal de choses autour. On a la police pas loin. On peut les appeler en cas de problème. J'ai raté le point d'ancrage. Euh... bien me faire les trois là voilà pas ah, ben les quatre ok <rire> combien j'ai de place de véhicules ah oui ça c'est voilà si j'ai que je me gare moi là combien j'ai de place de véhicules parce que j'ai trois véhicules donc faut on est quand même assez de c'est la nôtre euh, non. non non ici euh, trois grands emplacements extérieurs petit emplacement extérieur vc ça marque pas on va regarder à l'œil nu on a une place deux places de véhicules ça fait pas énorme par contre euh, des fois il y en a deux fois, il y en a derrière. En a là, je pense pas. Si, trois places. Euh, Qu'est-ce qu'on a là derrière Ok. Donc, on aurait euh, trois places de véhicules. Il y en a trois là-bas donc un, il ne faut vraiment pas que je me gare euh, là quoi il faut que je laisse sa place pour les autres véhicules alors hop, on va reculer la nôtre ça c'est de la patate hein. ok on va reculer la nôtre on va la mettre là Et puis, on va revendiquer la base. Donc, la plus grande base de euh, cette map. Alors, je re regarde. Je... Franchement, ça me fait... Quand je connais pas la, la map, ça me fait flipper. Euh, J'espère qu'on va pouvoir mettre le garage. J'espère. Bon, allez, on y va. On, on va pas discuter 30 ans. Go. Soyons fous. Alors, un ensemble de boutiques fortifiées avec beaucoup d'espace utile. Il suffira de démolir ou d'aménager une partie de ce truc. Ce grand ensemble de magasins a beaucoup de potentiel. Donc, on a des chiottes, euh, trois lits, un parking, il y en a trois, Une salle de taekwondo, une cuisine, une infirmerie déjà toute faite. Euh, L'abomatique, on pourra détruire. Une galerie d'art dans le centre de commerce, un euh, temple de culture. Donc, il reste un peu d'amateurs vivants, on remonte le moral. Ok, on y go On y go Confirmé. Après, l'épisode commence bien. On a notre nouvelle base. Alors, j'espère que les bagnoles ont suivi. Même si elles sont vides. Euh, voilà quoi. Euh, donc là, ici, on va mettre ça. La épuisé évidemment, évidemment. Puisqu'on n'a pas construit. Chirer idiote. Chirer idiote. Alors, ici, quand je sors, est-ce que les bagnoles ont suivi euh, Oui. Une, deux. Et normalement, Là-bas. Et non, la troisième n'a pas suivi. J'en ai que deux qui ont suivi, pas la troisième. Euh, m -m -m -m -m. Bon, alors maintenant, il faut qu'on construise au niveau de la base des médocs par pitié mon gars j'en ai pas hein, Donc, t'es bien mignonne mais bon alors au niveau de la base nous avons donc un grand emplacement ici donc évidemment on fait le garage euh, j'ai un petit problème de vie je pense que ça c'est le garage euh, hop, hop, hop, hop, hop hop alors On va faire le garage. back à ah, ça, on, on va le réparer. Infirmerie. Ça on va le casser. peut-être pas on va voir. La on va le péter. Donc l'infirmerie on oh l'a là, là on est en train de la réparer euh, on a trois lits on n'a pas la salle de repos mais on a les chiottes on peut pas les non on peut pas le péter euh, là on pourrait mettre peut-être des lits et Plutôt l'infirmerie dehors, je sais pas. On va voir ah, pour l'instant. Je peux rien. Je peux faire un salon. Il nous faut l'atelier. Hein. Hop, ah, j'aurais pu. Je suis idiote. J'aurais pu le mettre dedans. L'atelier, euh, et là, on va attendre niveau ressources euh, niveau 77 on va attendre que ça construise enfin on a notre garage c'est déjà ça euh, même, même, même, ici donc j'ai le frigo il faut attendre que les autres finissent de construire ici euh, euh, réfléchissons Or, si on peut l'infirmerie, enfin construire l'infirmerie, la upgrade déjà. Les shots-là, on peut pas les casser. C'est bien dommage. Ça ne sert à rien, les latrines. Ok. On peut pas la level up. Hein. C'est dommage. Euh, euh, je mettrai bien. Ah, oh, merde Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Ah bon, c'est dans le dico. Alors euh, ici, est-ce qu'on pourrait mettre une grande infirmerie, un hôpital complet C'est pour ne pas être mal. Il faut attendre vraiment que là ça et ça Des démontage possible pour obtenir de l'éthanol et divers objets de luxe. Mmh. Non, je peux pas le casser de toute façon. Hein. Euh, ok, donc ça c'est pas cassable, ça c'est pas cassable. Euh, je pense que casser l'infirmerie là et faire une grande, une grande infirmerie peut être une bonne chose. Allez, je peux la démonter Non, c'est une blague. Je peux pas la péter. Euh. Pourquoi ça? Peut-être que j'attende. À... Je, je crois que je peux même plus la casser. C'est dommage. Euh, ici, ouais, le frigo. Ici, un générateur portable, on n'a pas vraiment besoin, dans le sens où euh, on a l'électricité. Deux secondes, je construis là-bas, je ne peux pas m'occuper des infestations pour le C'est dommage que ça, je puisse pas le détruire, j'ai construit trop vite, bêtement. Alors Qu'on a un chirurgien et on a, <coughs> on est huit, euh, on a un garage, cuisine haut de gamme, lavomatique démontée et ramassée. Euh, on a trois lits abrités, donc il faut faire des lits, ça c'est sûr. On va attendre on se retrouve donc euh, le temps que ça se construise donc au niveau de la map par l'instant euh, de la base euh, je veux dire en face là bas je suis allé faire un tour euh, j'ai ramené ce camion ici qui était juste en face euh, j'ai comme ça ça bloque un peu l'entrée si on a des attaques ensuite j'ai retransféré pour gagner du temps tout ce qu'on avait dans le véhicule euh, de l'autre base dans les véhicules qui sont revenus avec nous ici. Euh... Au niveau de la base, donc ce que j'ai décidé, c'est euh, de faire par rapport à nos, aux personnages que j'avais et leurs compétences. Donc, j'ai euh, cassé euh, là où on pouvait faire des objets luxueux et qu'on pouvait revendre, puisque ce n'est pas un truc principal qu'on a à faire dans, la... dans le jeu. On en trouve assez partout à revendre et qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc, euh... Là ici je l'ai détruit, j'ai construit un lit, la, la, la, hélas la infirmerie, je ne peux pas la casser et je ne pouvais pas la remettre sur un grand emplacement donc tant pis. Euh, là donc j'ai fait la forge, l'atelier je l'ai passé niveau 2, j'ai remis un salon, le garage vous l'avez vu, l'atelier je l'ai passé niveau 2, on a donc le centre de commandement niveau 2, on a l'école de taekwondo, la cuisine, ici j'ai fait euh, des lits. Donc Celui-là, j'ai pu l'améliorer. Celui-là, je ne peux pas encore peut-être parce que je n'ai pas assez de main d'œuvre de disponible. Euh, pourtant, euh, là, il faudra attendre que ces deux-là finissent de travailler. Alors Peut-être que là, je peux. Non, même pas. Euh, et ici, ce que je pense mettre, c'est un jardin. Alors, bien que ce n'est pas euh, super génial parce que ça porte que deux de nourriture par jour, ce n'est pas le top du top. Mais euh, comme on a quelqu'un qui a un jardin, si on regarde ici... Euh, donc ils sont, il y en a, Zip n'est pas assez content Parce qu'il n'y a pas assez de lits Trop d'infestations Et après tout le reste en vert C'est qu'elles sont contentes Et il y en a une effectivement Elle n'est pas contente Parce qu'elle elle, elle voudrait un jardin Puisque c'est sa spécialité euh, On verra ça Pour l'instant il va nous falloir euh, Trouver des choses Et euh, arranger tout ça Donc au niveau de la map On va faire une mission Qui est survivant en péril Elle est ici voilà, euh, donc on va y aller, alors il y en a qui ne sont pas contents, hein, parce que le temps de faire tout ça, évidemment, on n'est pas allé les aider, comme, comme je vous dis, ils hein, claquent des doigts, il faudrait y aller tout de suite, euh, non, voilà, non, j'ai dit non, et euh, donc ils sont contre nous un petit peu maintenant, ah, je croyais que c'était la fin de la map, mais non pas du tout, d'accord, non, on a un survivant en péril ici. Ok, donc on a une comme une infestation un petit peu. Donc on va pas... Je pense qu'on va trouver la personne décédée. Ou peut-être pas. Ne pète pas ma voiture. On va descendre. Alors, je sais pas. J'ai vu un truc dans la terre. Ouais, voilà. On trouve la personne, hélas, décédée. Ok, mais on va la fouiller. Alors, qu'est-ce que ça dit Apparemment, euh, je commence à me dire qu'on ne peut peut-être pas compter sur notre chef, mais tout le monde l'admire, alors je ferais mieux de me taire. Donc, il y a des choses qui sont vraiment dissimulées. Donc, ça, on va le prendre, ça, on va le prendre, ça, on va le prendre, ça, on va le prendre. Je vais changer avec elle. Euh, hop. Ah, pourquoi je me soigne à chaque fois Je gaspille, je me trompe de bouton. Tout... On n'a pas vraiment besoin d'avant-poste là parce que... Ça porterait que deux lits, on en a assez. Ok. Ici. Alors, il y a un moment comme ça. Là, de toute façon, on n'a pas de plus grande base euh, sur cette map-là. Si on voudrait une autre base, il faudrait qu'on change carrément de map. Euh, mais là, c'est la plus grande base du jeu et il n'y en a qu'une. Hein. Donc, euh, une par map. Et là, c'est la plus grande. Alors, euh, ici, si j'éteins ma lumière, j'y verrai mieux en plein jour. C'est quoi, c'est la pépette Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ramener un max de véhicules, c'est le mieux parce que ça vous permet de ne pas dépasser vos limites de stockage. Et puis, euh, en fonction des missions, euh, vous voyez quel véhicule prendre. Donc, on a tout fouillé ici. Pourtant, elle est toujours en blanc. Alors, est-ce que dehors, il y aurait des choses Merci. Je ne sais pas trop quoi passer de, ces, de, de ce Red Talon. Autant il va nous aider, hein, en nous filant des superbes armes, des choses comme ça. Autant il va nous, bah, nous piéger complètement. C'est ce qui ressort beaucoup. Donc, euh... on a aussi eu quelqu'un euh, qui s'est présenté euh, pour nous rejoindre. Or, euh, son métier, c'était la musique. Donc... Euh... À partir du moment où ils ont un métier, comme je vous avais dit, qui, est pas, qui, qui ne servira à rien dans la base, ça ne sert à rien de les prendre. On va mettre dans la voiture parce que là, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Alors, on va mettre ça dans la voiture. Euh, oui, donc elle avait la musique et euh, je préfère encore prendre quelqu'un qui, qui n'a pas de métier. Comme ça, quand on trouve un bouquin. On a la possibilité de, euh, de pouvoir lui donner un métier. Alors que euh, s'il a déjà musique, par exemple, ou chanson, ou quiz, euh, ben là, par, par contre, vous ne pourrez pas lui donner de métier. Donc, c'est du temps perdu avec, euh, avec cela. Donc, euh, non, je ne l'ai pas pris en espérant de trouver quelqu'un d'autre euh, qui sera compétent. J'espère qu'on trouvera ça. Oh ça va, vous pouvez vous débrouiller quand même les enfants là. Alors, est-ce qu'on a euh, de l'essence à mettre Non Est-ce qu'on a à réparer Oui Donc on a quand même des bouquins à trouver Parce que bon, là, il y en a 200 métiers Un truc à 249 mètres rien trouvé est ce que j'ai là la... tu vois rien être bah, pourtant elle n'est pas en blanc la maison elle est toujours en blanc je veux dire c'est qu'on a un truc qui nous a euh, échappé peut-être ah, au niveau de la base tout est construit euh, donc ici on aurait la possibilité donc de mettre un jardin d'autres lits, bon, bon, je pense qu'on a assez de lits Instant de tir, ah, c'est tout. Donc je pense que pour lui rendre service à elle, on mette le petit ça, le, le petit jardin. Elle sera contente. Ça en fait une de plus qui est contente. Allez, hop. Puis on le détruira si ça nous gonfle. c'est vrai que le jardin n'apporte rien, euh, mis à part deux de bouffe par journée. Ce qui est pas super, super génial et extraordinaire. D'autant plus qu'après, jardinier, il a une spécificité euh, qu'on peut mettre, hein, comme tous les métiers. Euh, donc, on verra ce qu'on fera. S'il lui faut un grand jardin, on ne pourra pas, hélas. Bon, écoutez, je ne sais pas du tout où est ce truc qui nous manque. Donc, on va essayer d'avancer. Alors, euh, au niveau de la map, qu'est-ce qu'on a euh, Menace de zombies sur la base Mystérieux machin, les, les essieux. Euh, ils sont où les essieux? Ici. On va peut-être pas se fâcher avec eux, on va y aller. Et on se fera. Euh, on se fera euh, deux infest deux, trois infestations. Je pense. Il y a des frises hein? là. Je avoir une infestation ici, je pense. Ah merde j'ai raté la route j'étais sûr que j'allais me le manger j'espère que je vais bien là où il faut Le problème de cette map c'est tout ce côté montagneux là c'est euh, pas extra extraordinaire j'espère qu'il va faire nuit en plus perdu mon point de repère. Ce serait ça la route à gauche, oui. Mais bon, ça ne m'amène pas là où je veux. Hein. Ça me ramène plus à la base. Je suis pas loin, hein? je suis à 300 mètres. Aïe. On va pas s'embêter avec euh, des petites rambardes en bois. On va les débarrasser d'eux. Ok. Ça, c'est mon côté bourrin. <rire> Alors, c'est le garagiste euh, qui a apparemment des problèmes. Alors, il faut qu'on démarre le, le générateur et le bruit va attirer un paquet de zombies. Tu peux les tenir à distance le temps qu'on... Qu bah, vas-y. Cool. Hein. Non mais pépette, faut m'aider, l'autre elle me regarde, ah, merci. C'est bon On va parler à Sandy Ok Tu m'as convaincu de rentrer tu avais, tu avais raison, ma place est ici Contente de te revoir Ok Oh c'est mignon Tu me pardonnes C'est trop chupide Ok qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a pas fini D'accord pendant une minute Par contre, on a mastodonte, là, ça pue. Euh, on n'a pas une étage pour monter. J'aimerais bien que la mienne, je ne sais pas où aller, elle est. Elle avec moi, ça va. essayer d'éviter le mastodonte. Là, t'es parti dehors, c'est abrutis. Ah, j'en ai pris une. Terminez votre interaction avec Tarmac Il hein. se démerde avec sont mastodonte Ok plus le mastodonte au niveau de la de la manette quand il marche il est tellement énorme que ça secoue la manette je le vois plus hein. Donc, <coughs> On profiter pour fouiller un petit peu. Évidemment, on est full comme d'hab. Euh, ils vendent... Enfin, ils achètent... Oui, bon, oui, je me souviens. Ils achètent eux, ou pas parce que j'ai un truc à vendre là, euh, je crois. C'est quoi Poste de soudure. Ah non, c'est pour mettre dans l'atelier. Ok. Bon, euh, bah, j'ai rien à te vendre, mon pauvre. Bon. Non, j'ai rien à lui, euh, lui donner. J absolument rien. Euh, donc. Est-ce qu'elle est full l'autre euh, Je ne sais plus. Oui. Je crois que oui. Ouais, elle est full de tous les niveaux. Euh, par contre, on peut lui vendre le sac euh, number 7. Hein. Ok, euh, sans on peut sans ça peut lui vendre, voilà, hop, hmm. ok, ici, on en est fou là, Donc, on va être obligé de revenir euh, à la base parce qu'on est complètement fou là. Et on arrêtera là pour ce, cet épisode numéro 7 ou 8, je ne sais plus. Il manque de storage. level up. Ici je peux rien mettre de plus. Et Atelier niveau 3 euh. Je peux y mettre de plus, non plus. Je vois un petit peu, hein, mais bon, on n'a pas trouvé d'étagère, on n'a pas trouvé tout ça. Non, Non, ce qu'on a, on l'a sur nous. Donc, euh, il faudra qu'on le mette dans le storage pour pouvoir... Euh, voilà. Alors, euh, bah, écoutez, on va rentrer à la base. Je pense pas qu'il y ait des missions euh, Les Vagabonds à cœur ouvert. Hein. Euh... Ben, apparemment... Euh... Bon, on sera à côté. On est où nous On sera à côté, on va y aller. Euh. Merde. Mapin. Ah mais je vais pas y arriver à chaque fois. Je fais le clic droit, c'est pas ça du tout. Euh, les vagabonds à cœur ouvert. Voilà, et là c'est quoi là où on est alors hop on redescend ils ont encore quelque chose nos éclairants ont découvert un autre cœur de peste mais on ne va pas pouvoir s'en charger nous mêmes est ce que tu pourrais faire quelque chose euh... tant pis Fais échec de la mission parce que là, on n'est pas équipé pour faire un cœur de peste. Hein. 700 mètres, j'ai ma voiture qui est là. Il faut savoir aussi, ben, échouer sur certaines quêtes, elles reviendront hein, de toute façon. Pas toujours toutes, mais elles reviendront. Euh... Ouais, c'est dans la montagne donc c'est pas par là Un truc qui me fait extrêmement marrer euh, dans ce jeu, euh, c'est que les poteaux repoussent tout le temps. Vous pouvez les casser, les recasser, ils repoussent tout le temps. Alors, euh, oh là, ben, je suis pas du tout... Euh C'est arrivé à me repérer la nuit. Alors, les infestations ici, à la limite, on s'en fout. Trop tard. Je peux pas la voir, cet enfoiré par là. Mais... Du monde, hein. ça a été chaud bon c'était pas ce que j'avais prévu au programme niveau de la map euh, on a dit qu'on allait là donc faut qu'on prenne à gauche euh, donc là on va tout droit avec la voiture puis il faut qu'on prenne sur notre droite et remonter on va voir ça alors Droit et à droite, il ah, y avait un chemin là, ce serait celui-là, un peu chelou quand hein. même. pas du tout nez oh, put... je ne sais pas du tout par où je passe c'est sûrement pas la bonne route la nuit le problème étant qu'on y voit plus ah putain faut qu'on arrive à l'attirer. Voilà, l'attirer loin de là. Vous voyez la zone où on doit aller On va se mettre là. Nos éclorins ont trouvé un cœur de peste. Bon non, pas maintenant. Je peux pas m'en charger. Euh. Hop. Non. On fait pas le cœur de peste maintenant. Pas tout ça pour ça. Encore quand il y en a un qui vient avec nous. Je suis d'accord. Par contre, quand on doit se débrouiller à le cœur de peste... Pas arrivé avec mes touches, le gros est en train de revenir donc là, largage, provision, comment demandé. On a quand même un sauvage ici, qu'on fasse gaffe. Euh, deux mastodontes, euh, notre base. Maintenant, on est en haut, faut vraiment qu'on retourne à la base et on en restera là pour cet épisode. Cache pas que je vais devoir faire un gros montage. le temps euh, que j'ai passé à, à attendre euh, pendant que ça construisait j'ai pas j'ai pas stoppé l'enregistrement pendant ce temps là pour pas perdre de temps Ce qui sera un petit peu plus long un streamer euh, Mais bon On aura quand même pas mal avancé On aura changé de base à nouveau On a la plus grande base de la map euh, Bon, il bah, bah, fallait faire des choix On en a fait C'était un, un, un peu plus la, De la restructuration à chaque fois je me prends ces pylônes là euh, la restructuration, savoir ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas. Et puis voilà quoi. Euh, donc, il euh, faut faire des choix. Ça, on va, va le ramasser parce que... C'est quand même important. À part quand... Bon, ben, on a la possibilité... Ah, je suis fou. On à côté de la base. Je peux pas prendre, hein, j'ai pas de place à moins que j'ai la place dans le coffre. <rire> ouais j'en ai. Euh, donc on va mettre euh, ça. Ça, voilà. Ramasser ah, ben le. L Échantillon. On rentre à la base. Je sais pas ici, ouais, prêt à repartir si besoin. Non, non, non, on est là Donc on va se vider les poches à la base. On aura quand même pas mal avancé aussi dans cet épisode. Le tout maintenant est que je trouve l'endroit où je dois poser les affaires. Parce que vu qu'on vient de la, la prendre et que, comme je vous le disais, cette map, je la connais pas vraiment. Ok, donc on va poser ça, ça, ça, ça et ça. Les deux sont fatigués. Donc, je vais changer de personnage et on en restera là. Uh -huh. Ok. On va vider la voiture. Voilà. Alors qu'on trouve absolument euh, de la bouffe et des soins. On commence à être à court, malgré tout ce qu'on avait. Je crois que j'ai des munitions. Donc, ça, ça va dans la voiture. Elle est vraiment crevée. Et l'autre sac, je ne sais plus, c'est de l'essence, je crois. Ah, oh, C'est des matériaux. On en est à combien, en matériaux il veut bien me l'afficher, euh, 30. Euh, on va le mettre dans le coffre. Je l'ai pas fait, évidemment. Ah, vous allez dire, elle est nulle ce chichi. <rire> Hop, on va vider notre inventaire. On va changer de perso et je vous quitterai là. Dans le prochain épisode, ben, ça va être plus euh, ben, devoir faire des missions. Euh, devoir... Euh... Donc ça, je, le... je peux, le laisser là, si tu peux le laisser là. On va changer de perso. Donc, on aura des quêtes à faire. Euh, on va s'occuper des cœurs de peste aussi. Donc, euh, qui c'est qu'on pourrait prendre On va prendre Kate. Non, non, non, non. Commence la mission, oui, si tu veux. Voilà. Et on va prendre. Euh, on va prendre les deux, là, qui ont des quêtes. Hein, pour la prochaine fois. Elle a des soins, elle a une arme, une munition, c'est bon. Euh, donc on va parler à Anna. Je vais congédier Zip. Et je vais prendre Anna. OK, donc dans le prochain épisode, ce qu'on fera, ben, on explorera un petit peu ben, pour trouver des ressources. Il nous faut des médicaments, comme on le voit en haut, on a que 13. Il nous faut de la nourriture, on a que 18. Pour qu'on arrive à se stagner autour de 30, des munitions dans la voiture, de l'essence, dans des, des sacs dans la voiture, fouiller un petit peu autour de nous, s'occuper aussi des cœurs de peste. Peut-être pas avec ces deux-là, euh, mais plutôt avec les deux qui n'ont pas de métier, on va les laisser se reposer. Et euh, comme ça, au prochain épisode, on, fera, euh, on fouillera quelques bâtiments avec ces deux-là, euh, faire leur quête et ensuite, euh, dans l'épisode suivant, on s'occupera des cœurs de peste. Avec celles qui n'ont pas de, de métier. quoi Voilà, je pense que c'est le mieux. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Protégez-vous. Et à très vite pour un, une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Ne l'oubliez pas. Allez, bye bye.